Le point de départ dans l'écriture de ce livre est un peu euh, lointaine, au sens où euh, c'est un projet d'ensemble euh, de trois livres. D'ailleurs, trois livres qui, euh, qui s'intitulent et commencent par une lettre C. Euh, c'est la suite de Constellation, de Capitaine et celui-ci, Colonne. On peut dire lointaine parce que l'idée première était d'écrire ce livre-là, d'abord, euh, et de s'inscrire dans cette colonne du Ruti, et comme les autres livres, de raconter euh, une sorte de communauté provisoire, euh, qui s'institue autour d'un moment, euh, celui-ci étant la guerre d'Espagne. Euh, voici comment, euh, d'une certaine manière, l'idée est venue et c'est pensé autour de la figure de Simone Veil et des compagnons qui ont été euh, les siens durant cet été 36, celui qu'on a appelé euh, ce bref été de l'anarchie, pour reprendre euh, le mot d'Azenberger, et qui, euh, et qui euh, le long de lèbre, euh, va réunir... Euh, une, une dizaine de personnes, en tout cas dans cette brigade internationale dont elle fait partie, euh, parmi lesquelles des destins aussi divers euh, qu'un anarchiste kabyle ou euh, par exemple un ancien de Verdun. Oui, le projet euh, d'ensemble est, est bien de, de mêler euh, non pas euh, fiction et réalité, mais de reprendre... Euh, pour le compte du roman, d'un roman vrai, euh, l'histoire. L'histoire euh, telle qu'elle s'est déroulée, mais non pas en partant de manière chronologique euh, de l'immédiat euh, avant-guerre jusqu'à euh, l'après-guerre, mais plutôt de prendre euh, le chemin inverse. C'était le projet initial de cette euh, trilogie, comme on peut l'appeler, ou de cycle de l'histoire, euh, en partant de 1949 et de l'immédiat après-guerre avec euh, Constellation. Cette communauté, là aussi, de destin réunis euh, dans un avion euh, vers un destin tragique, mais qui ne suppose pas, euh, et qui questionnait profondément dans ce premier volet le hasard. Euh, un deuxième volet qui était celui euh, de cette communauté réunie euh, sur le capitaine Paul Maire, ce bateau qui filait vers les états unis mais quittait l'Europe en guerre, et donc là réunie euh, et par une forme de hasard, mais plutôt de nécessité, celle de, du secours, celle de, de, ce, de fuir ce pays-là, mais d'une ce, certaine manière d'être acculé au port, comme j'avais pu l'écrire. Et ce troisième volet euh, final, euh, en 1936, pendant la guerre d'Espagne, questionne euh, une autre forme de réunion, euh, euh, non pas hasardeuse, mais celle choisie, euh, la réunion de l'engagement. Euh, puisque euh, tous ces destins réunis, euh, ces personnalités aussi diverses sont là, dans un unique but, euh, celui d'abord de prêter main forte aux républicains euh, espagnols euh, durant cette guerre civile, mais aussi pour un idéal, un profond idéal, euh, d'abord un idéal anarchiste, mais un idéal de liberté et euh, de société juste. Je ne souhaitais pas, à propos de Simone Veil, prendre Simone Veil comme une figure romanesque en tant que telle et euh, d'une certaine manière de la raconter dans sa totalité ou d'essayer d'être, je ne sais pas, exhaustif ou, ou de vouloir euh, faire une sorte de biographie euh, romancée de Simone Veil, mais plutôt de prendre un point de bascule dans son existence. Euh, il est toujours difficile de décréter un point de bascule ou de, ou de même de manière arbitraire euh, de, de, de le marquer, mais il me semblait à la lecture et dans les textes de Simone Veil que se passait quelque chose durant la guerre d'Espagne, qui est une guerre d'Espagne pour le, pour, le, pour le cas de Simone Veil très brève. Elle y passe... Euh, Quelques journées sur le front, c'est un engagement réel, puissant, euh, mais après une blessure, euh, euh, non pas au combat, mais euh, au bivouac, euh, lors d'un moment sur le campement, eh bien, euh, elle va être rapatriée euh, euh, dans un hôpital, puis euh, peu après, être rapatriée en France. Euh, mais cet engagement, qui est celui de Simone Veil, me semble fondamental dans son existence, parce qu'elle... Elle suppose quelque chose d'une vision de ce que peut être une guerre juste, de ce qui est euh, finalement d'une certaine manière euh, le fait qu'il n'y a de camp euh, qui à un moment euh, d'une certaine manière trahit ses idéaux. Et ça, ça me semblait fondamental dans son, dans son destin, aussi dans l'inflexion qu'elle euh, qu donne à ses textes eux-mêmes après la guerre d'Espagne. Et c'est ce que j'ai voulu euh, raconter, non pas raconter tout Simone Veil, mais Simone Veil dans la, la brièveté de ce choix.